A la suite d'une fusion, le groupe Corian voulait mieux piloter son parc immobilier. Il a fait confiance à APAV pour réaliser une analyse précise. 343 sites ont été audités sur les 365 que compte le groupe dans le domaine du médico-social et de la santé. Bonjour, on va aller visiter l'établissement. Une soixantaine d'ingénieurs APA va a l'Hexagone pendant toute l'année 2015. L Objectif rendre un document exhaustif sur l'état de vieillissement des bâtiments, suivi d'un planning précis des travaux à réaliser en fonction des contraintes réglementaires de santé, d'hygiène et de sécurité. Cette audite nous permet donc d'avoir une meilleure connaissance de nos établissements, et de pouvoir aussi, en fonction des audits qui ont été faits, donc où on a analysé des durées de vie de certains équipements, l'état de vétusté de certains équipements, de pouvoir juger au mieux à quel moment cet équipement aura besoin d'être remplacé, plutôt qu'un autre, et de pouvoir le séquencer sur, sur plusieurs années. C'est une véritable stratégie immobilière qui sera élaborée grâce au scan Parapave. Une mission sur mesure pour répondre aux contraintes de sécurisation des résidents des maisons de retraite, le système incendie, la production d'eau chaude ou l'accessibilité handicapée. Pour atteindre ce résultat, l'élaboration du cahier des charges a duré six mois. Des échanges fondamentaux pour la réussite de la mission. On remet par établissement un rapport technique complet plus une synthèse des 343 bâtiments qu'on a audité. C'est tout l'intérêt du scan Parapave, c'est que l'on va paramétrer la mission en fonction des besoins du client. D'où la phase de préparation de la mission qui est toujours assez longue, mais qui est très importante pour bien s'entendre sur les enjeux et à quoi va servir les constats que l'on va faire. Des audits techniques et réglementaires qui permettent de dégager une vision d'ensemble. Le scan Parapave s'adapte à toutes les situations immobilières rencontrées. Le scan Parapave répond à différents besoins clients. Un client peut acheter un bâtiment, il peut vendre un bâtiment, et il peut rénover un parc de bâtiments. L'intérêt de la mission que l'on a eue avec Corian, c'est que c'était une mission qui balayait les trois catégories, dans le sens où on va les aider à élaborer une stratégie immobilière qui peut déboucher sur de la rénovation, sur de la cession ou sur de l'achat. Une méthode qui donne aujourd'hui toutes les cartes en main au groupe Corian pour gérer efficacement son parc immobilier. Une formule sur mesure, des préconisations concrètes, la mission APAV donne pleine satisfaction. APAV a répondu à nos attentes par rapport à ses audits, a su écouter nos remarques, prendre en compte nos remarques, nous aussi, on a su adapter aussi nos demandes par rapport à ce, qui était, enfin, ce, ce dont on était capable de faire avec un, avec un audit du patrimoine. Euh, donc je, je considère aujourd'hui que le résultat est plutôt très satisfaisant. Un état réglementaire, un état de vieillissement des bâtiments et un référentiel propre au groupe Corian. Le rapport final comprenant les audits par établissement et la synthèse débouche sur une stratégie immobilière précise et un management efficace. Une gestion évolutive grâce aux tableurs paramétrés pour être intégré à Minta, la GMAO du groupe above